Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 322 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Proto Raider. Proto Raider qui a l'air d'être un jeu purement. ben. vieux. Enfin, non pas vieux, mais. Euh, primaire. Et eh ben c'est parti, je vais baisser un poil le son dans mon quasque. Et avec quoi je peux jouer Start. Ok C'est un décor qui est très euh, caractériel. <rire> Lol. Pour l'instant je peux juste appuyer sur espace. Lettering and ancient tablette, the more you jump, the longer you live. Ok donc j'ai une touche pour sauter pour l'instant. Et il faut que j'arrive à la porte. Level 2. Oh, putain. Ah ils sont pas fait chier en termes de. Enfin quoi que.. C'est pas, be... pas parce que ça paraît moche que c'est moche. Ah merde Ah il est mort mon perso. Ok je vais me brûler. Attends, on est d'accord... Find the key. Est-ce que je peux bouger Est-ce que là j'ai l'air con que je peux l'empêcher de... Euh... Voilà, parce que je suis un gros handicapé. <rire> Et j'ai brûlé. <rire> non, non, en fait non. Il suffit juste euh, d'utiliser les touches qu'on a. Voilà, voilà. C'est-à-dire les barres espace Et bah ben, c'est pas mal Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Mon dieu, que c'est dur à comprendre. Alors, on va sauter là. La a tablette. Always run, strain, but vary the direction. Ah putain, je suis con. Je suis un handicapé. Ah là, il va mourir. Yop. Oh, attention, attention, là, il va falloir que tout de suite. Hop, là. Ouh. Ouh, Et donc là j'ai... Je viens bon, de... te faire enculer le jeu. Je viens de brûler. Hop. Allez c'est parti. On recommence. Il y a une vieille flamme dégueulasse là. J'y crois trop. All just taken. What the fuck Oh, c'est quoi le pattern de ces trucs qui tombent Il n'y en a absolument aucun dis-donc. Ok. Continuons. Euh, don't be afraid of the waterfall, use it. Oh je suis mauvais, oh je suis mauvais. Dronehead, Droned je sais pas ce que ça veut dire. Droned, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Yo, yo, et on redescend, hop, on remonte ici, ici. Hop, hop. Et... Oh. Yo Sortie. Ouh, continuons, je suis niveau 6 Et bah ben, c'est sympa. C'est pas... Ouais, voilà, comme on dit. Alors, ça c'est ma souris en fait. Hein. Euh, voilà. C'est fait avec des caractères. Oh non. Comment je suis mort, là J'ai pas tout compris comment j'étais mort, mais tant pis. Admettons. Ah, ta sœur. Ah putain, faut que j'aille le rechercher. Yo, yo. Yo. Et je l'ai eu. Oui. Et oui. Oui. C'est pas extraordinairement compliqué. On va s'en faire un autre. Puis on va s'arrêter là parce que On a compris le prince sweep Scuba. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un jetpack C'est pour Et ben voilà on est niveau 8. Est-ce que j'en fais encore deux On va essayer de faire celui-là. Voilà, on a essayé, on va réessayer. OK, je suis très mauvais. <rire> j'y suis arrivé au tout début mais là, j'y arrive plus, genre. C'est juste pas possible. Non, vous allez pas me dire quand même c'est niveau de ouf. <rire> allez, juste comme ça. <rire> Ta mère. Ta mère, le jeu. Genre Mais genre, quoi C'est comme ça qu'il faut faire en fait, il faut pas aller, il faut se laisser tomber comme une grosse merde. Et quand je fais pour me laisser tomber comme une grosse merde tout en... Est-ce qu'il va toujours dans le même sens ce trou du cul Je vois même pas comment je peux revenir en arrière. On m'explique comment je reviens en arrière Même si j'arrive à choper la clé, comment je fais pour revenir sur... Il va où là mon personnage tu vois. Oh le fils de pute Il se balade des deux côtés. Oh le fils de pute. On va te faire enculer le jeu. Et hop Oh, oh allez, je fais ce niveau. Bon bah les couilles. Je prends pas les couilles. Faut pas que j'y aille sur ceux-là. Faut que j'y aille sur les autres. Ok. Tranquille. Ok, il a pas touché le... Voilà. La musique est sympa. Les graphismes sont... Voilà, ça, ça casse pas des briques, hein, mais... Hein. Allez, hop, on va dans le sens. Yop. Toi, je te chope. Toi, je te chope. Oh putain On va, on va attendre qu'il ait fait un petit tour. Je regarde mon mobile entre temps. J'ai le temps de. Voilà. Tu te rates pas, tu te rates pas, tu te rates pas, tu te rates pas. Oui, il s'est pas raté oui, oui, oui. Et puis voilà. Et voilà, voilà, voilà. Go to the map. Donc j'ai fait le... tous les niveaux qu'on voit. Il y en a. Il y en a. Pas mal du tout. Bordel. Là, dit pas il y a un petit paquet quand même. Gorge of Valor, blablabla, moi je suis, et Island of Opel, les, les îles, l'île, non, les îles de l'espoir. Et voilà, on va s'arrêter là sur cette vidéo de ce jeu que j'ai oublié, le Voilà, le nom, Proto Raider. Et donc qui est un jeu plutôt euh, lettré, voilà, comme je vous Voilà. Non, c'est fait avec des caractères, c'est un, un style vieux, alors qu'en fait c'est un jeu récent. Et que le délire en lui-même, euh, bah, il est pas... Voilà, c'est plutôt bien. Mais Je vous dis à bientôt pour euh... une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en pensez dans les commentaires, à partager cette vidéo, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour d'autres styles, d'autres vidéos. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut